vous ouvre ses archives. Tise en interview par la Fédération Hiéro. Et voilà donc à l'instant euh, ma patase. Comme euh, promis tout à l'heure, je ne suis pas seul dans les studios car euh, j'ai avec moi eh bien, une partie, une partie du groupe La Nomade Statique. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Peut-être euh, bah, tout simplement euh, pourriez-vous vous présenter avant qu'on rentre un petit peu dans, dans le vif du sujet. <rire> donc euh, en studio, il y a Karine, la chanteuse. Bonsoir. Et Clément, donc l'accordéoniste. Et si on veut présenter le groupe et, en entier Il nous manque notre petit Didier qui, qui avait des examens médicaux à passer, donc on, on l'embrasse très fort, on espère que tout va bien se passer. D'accord. Est-ce qu'on pourrait faire, euh, bah juste de toute façon, un petit point pour commencer, les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce qu'on peut euh, bah, un petit peu dire bah, Comment s'est passée cette rencontre D'où est où est le point de départ de, de, de ce groupe pour nous placer un petit peu le projet dans le temps Alors vu que je suis la plus vieille, c'est moi qui vais parler. Mmh. <rire> Pas la plus vieille dans le groupe. La mais... plus vieille dans le groupe. <rire> Donc la nomade statique. À la base, c'est la rencontre de, de Didier Bois et de et de moi-même. Donc nous sommes nous avons commencé en, en septembre 2009 en duo. Et euh, un an après, on a rencontré le petit Clément et ça faisait un moment qu'on cherchait un accordéoniste et euh, on est très heureux de l'avoir avec nous maintenant. D'accord. Euh, même si c'est toujours dur de se mettre des étiquettes, on, on, si on doit placer un petit peu le, le projet artistique de la nomastatique, qu'est-ce que c'est comme musique euh, Quels mots vous utilisez habituellement De la chanson française. Ouais. Il y a le petit Coudier qui nous avait qualifié de poético-loufoque. On trouve que ça nous correspond assez bien parce que c'est vrai que je pense que c'est assez poétique comme univers et en même temps loufoque parce qu'il y a des histoires complètement barrées. Et... Et voilà et qu'on s'amuse bien sur scène aussi même en parlant de choses graves on est sur cette tradition quand même cette tradition quand même de chansons françaises à texte où le vraiment le, le, le texte va avoir une au moins quasiment la moitié du morceau ah mais le, le, le texte est important ouais. parce que bah, parce que d'abord moi je j'aime bien chanter des choses qui ont un, un sens même un double sens des fois et euh, mais la, la musique est importante aussi c'est un tout mais le, le texte est, oui est important et la musique, comment ça se passe Est-ce que c'est. Déjà, est-ce qu'il y a un point de départ quand on crée un morceau de la nomade statique Est-ce qu'il est, euh, voilà, est qu y a un point de départ, genre bah, justement j'ai écrit un texte, ça me plaît comment on le met en musique Ou est-ce qu'au contraire, ah, bah, attends, j'ai un riff, euh, peut-être qu'il y a un truc à aménager dessus, ça me fait penser à tel truc, je vais écrire quelque chose là-dessus Ou est-ce qu'il n'y a pas de recette du tout Ben nous, il n'y a pas de prise de tête. Après, bon. je, je laisserai parler Clément après. Je veux dire, au départ, déjà avec Didier, on, on fonctionnait, Didier arrivait avec un morceau. Euh... Et euh, moi je cherche dans mes textes Et en général il y a un texte qui colle Et comme ça il n'y a pas de prise de tête euh, Depuis que Clément est là, Clément des fois arrive avec un morceau Didier se colle dessus et je, je continue à chercher dans mes textes C'est rare qu'on prenne le texte pour mettre une musique dessus D'accord Ça arrive mais c'est très rare En général euh, ils balancent ce qu'ils ont Et puis on voit s'il y a un truc qui colle dessus En général il y a un truc qui arrive à coller ouais. Mais malgré tout il y a un réservoir de, de, de, de textes Voilà, oui, j'écris pas sont mal d'accord <rire> J'écris beaucoup. Tout ne doit pas sortir alors. <rire> Tout ne sort pas. Non, non, il y en a même qui sont pas forcément sortables. Après, on essaye. On... Un recueil de textes cachés peut-être sur le. <rire> en complément du prochain album. Clément Mais ouais, non, on n'a pas vraiment de, de, de, de code ou de.. ça vient un petit peu comme ça. Et après, euh... oui voilà, on, on prend on se fait une base et après évolue un peu au final les, les chansons. Il y, y a des choses qu'on trouve qui passent mal, donc on essaye de. De re-régler euh, ensemble avec Didier. Et puis euh, voilà, c'est arrivé aussi des fois qu'on répète juste tous les deux, juste pour bosser euh, la partie musique, quoi. Ah, oui, et puis ils m'envoient la, euh, oui. il la musique, comme je ne suis pas toujours dispo, ils m'envoient la musique sur, euh, par le net. Et puis euh, je cherche aussi chez moi si je trouve des idées. Et quand on se revoit, en général, ça, ça se fait tout seul, quoi. Une possibilité de travailler aussi comme ça, carrément. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres envies Je crois que sur certains morceaux, vous avez voulu orchestrer un peu plus loin que, que, que le et essayer de mettre d'autres parties etc. Est-ce que c'est est -ce est des choses ou Des envies qui sont révues juste au moment de l'album Ou est-ce que c'est des choses où on se dit bah, Peut-être que plus tard si on peut avoir des invités Ça fait plaisir aussi sur scène C'est un, un peu des deux Parce qu'on ne serait pas compte Mais déjà c'est déjà assez compliqué pour s'organiser à trois Et plus on est nombreux plus ça complique mais on ne serait pas compte si on était appelé à faire des plus grosses scènes, à, à rajouter basse-batterie, effectivement, et aller vers quelque chose d'un peu plus rock et plus, euh, plus péchu encore que ce que l'on fait. Euh, enfin, différent en tout cas, plus péchu, c'est peut-être pas le bon terme. Et euh, ouais, on voulait essayer de rendre un peu la, la patate qu'on a sur scène en rajoutant de la basse et de la batterie, c'était ça l'idée de base. <rire> c'est pour ça qu'on a rajouté ça sur l'album, sur parce qu'on trouvait que ça faisait un peu chiant à écouter. Nous, si on écoutait un album où il n'y a que guitare, accordéon et voix, c'est un peu plat et chiant. Donc c'est bien d'apporter un peu le peps qu'on a aussi. Au, dé scène. au départ c'était c'était plus un essai aussi puis on a vu que euh, du coup Julien il, il apporte une bonne dynamique aussi sur la, sur la construction un peu progressive de l'album parce que c'est oui. vrai qu'il y a eu pas mal de choses sur des fins ou sur des lui il est assez minutieux musicalement parlant donc euh, c'était oui. intéressant aussi d'avoir son point de vue euh, sur ce que nous on faisait, mais aussi euh, lui sur ce que, sur ses parties à lui quoi. On parlait tout à l'heure un peu d'énergie sur scène enfin euh, ou le, la patate ou tout ça euh, est-ce que euh, est-ce qu'il va y avoir justement une palette de morceaux Où à des moments on va plus jouer l'intimité D'autres moments plus, plus justement l'énergie Ou est-ce que finalement l'idée c'est de se dire Toute cette intimité, tout ce texte un peu poignant Les gens peuvent aussi le retrouver sur le disque Et on va vraiment tout donner sur scène euh, bah bon, sur scène, quand, quand c'est une chanson triste, je, je la vis, euh, en général ça parle de mon histoire Donc euh, bah, je vais être triste et, et je vais enchaîner juste derrière, euh, après avoir versé une larme sur scène, sur euh, une grosse connerie Et puis ça repart dans la fête, voilà, on essaye de ne pas rester, euh, que les ouais. gens n'aillent passent pendre Mais non, non, on fait, euh, on est sincère, Donc, il n'y a, mais... a pas de choses calculées ouais quasiment un véritable jeu d'acteur du coup euh, comme comment tu le décrivais euh... ouais, enfin je sais pas moi c'est comme ça que je le ressens voilà c'est euh, je, je le calcule pas je moi mes chansons je les vis je les, je les joue et, euh, et je m'amuse nous c'est vrai qu'avec Didier on se. Enfin c'est pas qu'on se repose sur ça, mais on... Si, enfin, voilà, on est plus là pour étayer aussi ce personnage-là que vraiment nous, enfin voilà, on se concentre pas mal sur la partie musique quoi, et du coup c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Petit à petit, on... voilà, il va y avoir des.. Des regards, des, des choses qui, qui, qui passent, enfin euh, voilà, qu'on arrive mieux à, à intégrer Mais c'est vrai qu'on est quand même euh, plus la partie statique du groupe ouais. <rire> D'accord, c'est la partie statique et après il y a la partie nomade enfin, Moi c'est moi, je suis l'électron ouais. libre, je suis souvent dans le public Pour rentrer un petit peu plus dans votre musique, euh, je propose qu'on écoute tout de suite un morceau Donc on a essayé justement d'être aussi équilibré que vous sur scène dans la sélection qu'on a fait euh, de deux morceaux Donc sur ce, sur ce premier album, il me semble, il y avait eu des premier démos album. Mais Premier album, il ouais. une Ouais. Euh, on va écouter donc euh, la prière du pendu Peut-être tu peux nous dire quelques mots sur ce morceau avant qu'on l'écoute oh, La prière du pendu c'est l'histoire d'un mec qui va être pendu tout simplement Donc c'est pas la folle joie Mais on a essayé de mettre ça sur un air assez entraînant Et voilà c'est ça un peu le contraste euh, qu'on aime bien jouer euh, de, de ça Eh ben c'est parfait on l'écoute tout de suite Belle enfant aux yeux noyés, entend la prière du pendu, toi seul viens pour le pleurer, la loi des âmes est rendue, je dois être exécuté, mon corps est donc suspendu, mon cœur lui s'est arrêté. A l'instant donc, un premier extrait de cet album euh, de la Nomade Statique, album qui s'appelle Au fil des mots. Euh, c'est quoi un album Ça met combien de temps à se faire comme ça, euh, d'arriver entre le choix des morceaux, euh, euh, trouver les gens avec qui on va travailler, etc. Puis c'est quand même un 14 titres, donc il y, y a pas mal de boulot je suppose. Ça prend combien de temps d'arriver au bout d'un projet comme ça un an à peu près Ben nous, on a, on a mis un an, alors sachant euh, qu'on s'attendait à beaucoup moins On pensait le ouais. sortir euh, plus rapidement, en, en il début d'été mais... dernier Finalement, voilà, ça a, a voilà. eu des contre-coups mais, a... euh, mais sinon, c'est allé assez vite au niveau des prises de, de des premiers contacts euh, avec, euh, avec Floris Oui, parce qu'on qu a d'abord enregistré dans un studio ouais. et après... Euh, il n'arrivait pas à faire le mix, que... enfin on n'arrivait pas à tomber d'accord sur le mix, donc on a changé de studio et, euh, pour arriver à un résultat qui nous correspondait. C'est important comme ça là de, de, de, de savoir avec qui on va bosser quand on lâche un petit peu son bébé euh, et qu'il y a quelqu'un aux manettes, comment ça mais... comment ça se passe Parce qu'il y a pas mal de groupes finalement qui ont l'impression de ne pas avoir le choix, qui ont payé leur forfait pour leur album, entre guillemets, et puis le mec leur dit le truc, euh, il leur change les trois trucs qu'ils voulaient mais... Est-ce que, euh, voilà, vous, vous avez eu une implication forte C'est-à-dire que pendant qu'il bougeait les boutons, vous étiez là, etc. Bah oui, parce que euh, bah, disons on lui laisse, on la, on laissait une partie de liberté euh, pour mmh. qu'il nous dégrossisse le truc, mais on, on savait ce qu'on voulait comme son. on savait euh, Didier savait parfaitement, il a plus de 20 ans de, de bouteilles, donc il sait parfaitement comment il veut que ça gratte sonne, euh, et tout. Donc ça, voilà, après, euh, si on n'avait pas la même vision euh, du truc, euh, c'était pas la peine de continuer ensemble, quoi. Il valait mieux qu'on s'arrête là, quoi qu'on règle l'enregistrement et puis qu'on aille voir euh, ailleurs quelqu'un qui... Qui, qui comprennent ce qu'on voulait et qui, et qui sachent rendre le, la chose comme on voulait, exactement, mmh. qui, avec qui on... on voilà. Et ça veut dire qu'avant, vous aviez, par exemple, je sais pas, euh, écouté ce qu'il avait fait sur d'autres groupes en disant, ouais, on avait, ouais. ouais on, avait, on avait écouté et puis euh, on avait trouvé que c'était pas mal ce qu'il faisait. Et, et d'ailleurs, il, il fait du très bon boulot, hein, est pas, on ah n'est pas après, fâché avec lui. Sûr, après, juste que, des adéquations ou inadéquations. niveau ou... Du, du, du mix, on tombait pas d'accord, donc on, on a préféré se quitter, bons amis. Hein, et d'ailleurs, je vois fâcher. que nous, il y a pas mal de groupes qu'on reçoit ici et C'est vrai qu'on reçoit bah, quand on reçoit des groupes de rock, notamment Nervé, Metal, etc. On voit souvent euh, le studio CWR de Cédric très, Souvent, Très très bon studio. Ouais. Ce qui est étrange, de on le voit pas souvent travailler sur des projets chansons. Je sais pas ben si apparemment euh, ouais. on était dans les. C'est la première fois qu'il bossait, Non, je crois qu'il avait bossé aussi avec un autre. Euh, ouais. Qu'il avait bossé déjà sur de la chanson française. Si vous avez fait écouter, je, je sais plus le nom de l'artiste. Et euh, il a dit écoutez, lui, lui il nous a dit je sais pas si, si j'ai bien compris et si on a la même idée, moi je vous propose, je prends deux titres, je, je fais le mix à peu près comme je le ressens, je vous le renvoie et si, et si on tombe d'accord, s'il n'y a pas grand chose à toucher, on, on y va. Donc voilà, nous a... oui, oui. Et on est tombé d'accord direct Donc euh, voilà, on a... après ça a été vite Impeccable Et derrière, euh, arrivé à le pressage, le machin, le truc Et quand on met le studio, le bidule On arrive à un projet qui, qui revient à, à combien Si c'est pas trop indiscret Mais parce que c'est souvent des questions qu'on pose Et qu'on sait que euh, des musiciens nous, combien, nous écoutent Combien ça nous est revenu euh, une fourchette, Globalement, hein. glo globalement euh, dans, dans les 4000 Ouais. Un, un, peu, peu, moins, un, moins, euh, un voilà. peu moins de 4000 ouais. C'est à peu près ça que, ouais. de toute façon, que, le, que, que les groupes nous un, un, disent. Un, souvent, petit, un petit peu moins de 4000. Hein. À part ceux qui font tout eux-mêmes. En, bon, en tirant un euh... max. Euh... Bien sûr. Et euh... Cet album est sorti quand le 15 décembre Le 15 décembre, d'accord Et euh, vous il y a, y a des envies comme ça, comme certains groupes D'arriver à voir euh, une actu euh, Par an et donc du coup euh, je vais essayer Pas à chaque fois un album bien évidemment Mais euh, l'année d'après j'essaierai de faire un titre pour une compile Ou l'année d'après j'essaierai Ou finalement vous vous dites, non, ce disque qu'il est là, il est bien On va le laisser vivre et on verra plus tard Oh bah on n'est pas compte de faire un autre album On a, on a, on a de la matière euh, faire, faire un autre album Dès qu'on aura suffisamment d'argent C'est le projet mmh. suivant, euh, faire un clip aussi, euh, mm. voilà essayer, toujours des trucs qui nous amusent, hein. bien sûr, c'est ce qu'il faut c'est euh, mm. c'est pas le, le, le but d'être professionnel euh, en soi, c'est le but de faire euh, bien un les truc choses. qui nous amuse mais de du, de l'amateur, mais euh, propre. Ouais, ouais. Et puis étant donné qu'on n'a pas enfin on a pas eu énormément de frais c'est surtout euh, Didier qui avait tout le matériel pour tout ce qui est sono, tout mm. ça donc bon, il y a un peu d'argent qu'on lui qu'on lui consacre si jamais il y a des câbles qui lâchent des trucs comme ça, mais sinon c'est vrai que voilà, on a Bon, à part quelques t-shirts, tout ça, mais c'était plus toi qui... Non, ah ça, c'est moi qui les avais payés, c'était voilà. de manière perso, ça, c'était pas parce sur que... la... Parce, parce qu'on qu fonctionne, dire... fonctionne en association. D'accord. On, on est... Aucun d'entre nous n'est rémunéré. Tout l'argent va dans notre association. À côté, on bosse. Ou pas. Moi, je bosse pas parce que je suis au chômage, mais sinon, les autres, ils bossent. Et, euh, et tout l'argent va pour le groupe Donc euh, dès qu'on aura assez d'argent On réinvestit dans le groupe, dans du matériel Dans, dans un CD, dans, dans un mmh. clip D'accord dans... Donc c'est les concerts finalement qui ont payé le CD voilà. Peut-être que le CD est, est, Permettra de trouver des concerts C'est trois ans de concerts euh, concert. qui, qui, qui ont payé le CD de... Enfin mmh. trois ans de concerts <rire> Pas toujours payé. Oui. Payé au chapeau et tout, des chapeaux, des trucs Et puis Il bon, euh, les... faut cracher sur rien Après... Euh... On Les arrive choses, à faire, à monter son projet quand on le veut Quand on veut, on peut Je vois aussi qu'il y a une jaquette Qui a dû être un petit peu bossée par un graphiste Qui sait qu a, qui a bossé un peu sur, le, sur ce projet là C'est Stéphane Nanex qui, qui nous a fait ça gracieusement On le mmh. remercie encore parce que C'est vraiment un amour ce mec Et il nous a fait ça, on n'a rien de temps Parce qu'au départ on devait bosser avec quelqu'un d'autre aussi Qui nous a un petit peu lâché au dernier moment Et nous voyant dans la difficulté Il a dit je m'y colle Et il nous a pondu ça et c'est pas mal du tout, <rire> ça nous correspond bien on a entendu quand même sur le titre qu'il y avait d'autres instruments. Est-ce qu'il y a d'autres musiciens à présenter qui seraient intervenus sur le disque Alors, à part Julien, c'est euh, notre petit Clément. On a la chance d'avoir Clément Gallio qui est multi-instrumentiste. D'accord. Et qui va pouvoir dire ce qu'il a fait d'autre comme ouais instrument. Il bah y, y a des petits passages de piano. Il y a un passage de flûte aussi sur une chanson. C'est une sorte de flûte avec une hanche. Ça le sonne Xafoun. un peu, voilà, le xafoune Ça sonne un peu entre sax et clarinette. Mais euh, voilà, sinon, après, il y a eu des voix aussi en. En plus, il y avait Ah oui, il euh... y a eu des, des, Delphine, Delphine Laplagne Qui est venue faire les chœurs Cédric euh, Biojou Le chanteur de Laksamax Max. Mm -hmm. et, euh, Manon. et Manon La fille de, de notre guitariste Qui est venue faire Blanche Neige euh, sur, bah, la, sur la chanson Du nain de jardin qui est, dont, dont Cédric Laxamax nous a fait la musique D'accord Ce disque évidemment il vit sur scène Est-ce qu'il y a des dates déjà annoncées pour euh, ce qui va arriver Ah oui donc là, il y a le 22 juin à Saint-Rogent à l'île d'Oléron. Ouais. Ensuite, nous avons le, le 5 juillet, mais c'est une soirée ouais, privée. C'est pour. Vas-y. C'est euh, vas ben on jouera à la, à la PF de Cousex. D'accord. Voilà, c'est vrai que c'est je pense pas que. Mais c'est ce à titre roule. privé, ça. Oui, mais ça veut dire dans, de, devant d'autres publics aussi. Voilà. Qui voilà. Sont pas forcément oui. eux là sur les autres concerts qu'on Des gens qui n'ont pas forcément ouais. l'opportunité. On va aller jouer au Centre Leclerc le 6 juillet. Mmh. Ah pour la promo du disque. Ah, voilà. entre oui Puis parce que c'est toujours un plaisir de jouer dans une galerie marchande. Je pense que je vais m'amuser à aller sauter dans les caddies. Donc venez nombreux le 6 juillet à Leclerc. Ensuite, nous avons une mini-tournée, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps qu'on pouvait se consacrer ensemble. On a tout groupé avec la Fédération Française de Son. Nous partons le 31 juillet, nous sommes en coplateau avec l'Axamax et les Crétins des Alpes à vendée mmh. dans le Médoc. Le 1er août, nous sommes dans un camping dont j'ai oublié le nom, à l'île de Ré D'accord Le 2 août, nous sommes à Sainte dans un bar Le 3 août et le 4 août, nous jouons sur l'île d'Oléron D'accord bah c'est plutôt des bonnes nouvelles parce que nous, la plupart des, du temps, les groupes qui passent, ils nous disent, ouais, bah en région, j'arrive à trouver mes 3-4 dates euh, dans l'année, mais par contre, j'ai énormément de mal à, à sortir de la région. Ça veut dire quoi Ça veut dire que qu'on décroche son téléphone Ça veut dire, qu ça veut dire ouais. que nous, c'est l'inverse. On a plus de mal à jouer dans la région <rire> qu'à jouer à l'extérieur. Je sais pas pourquoi. La région ne veut pas de nous. Ils veulent pas de nous. Mais c'est pas grave. Ben non, non, en non, vrai, faut faut pas. On a quand même du public. Et, euh... et, puis, et puis, je pense même qu'il y a, y a des groupes qui, qui vous enviraient parce que ça fait plutôt plaisir d'aller vers un public autre que les gens qu'on connaîtrait ou ce genre de choses. On arrive La, quand voilà, même à trouver des dates ici ouais. pour, pour les gens qui nous suivent Et puis c'est sympa d'aller rencontrer d'autres qui, qui nous suivent via le net Parce que via le net ça permet d'être connu Il y a des gens qui ont commandé notre disque au Québec En Belgique, à La Réunion Bon pas encore, On n'a pas encore tourné là-bas Mais La Réunion je veux bien le Québec aussi oh, ouais. si... <rire> Parfait même la Belgique aussi, euh, je veux bien y aller Et en général c'est ça, c'est des gens qui vous ont écouté sur internet Et qui vous disent ouais, est-ce est que ça vous oreille. dit de venir jouer Voilà, ça se passe comme ça ouais. Ou qui disent ouais bah, je te ferai bien jouer Attends je vais essayer de te trouver plusieurs ouais. dates D'accord, euh, on n'est pas dans le cadre du démarchage par téléphone ou y en Ah a si où je fais du prend... démarchage, ouais, quand même, évidemment. si j'en fais ouais. Il faut hein, de toute façon fais. il faut Je déteste ça, d'ailleurs s'il ouais. y a quelqu'un qui veut le faire à ma place Je laisse la place <rire> Parce que ça c'est le truc que je déteste faire ouais, Effectivement Surtout en plus, nous, comme c'est compliqué, parce que ils bossent tous les deux, mmh. des fois, il y a des, des j'arrive à avoir des dates et c'est pas possible. Je suis obligé de rappeler en disant ça, non, c'est pas possible. Ça c'est dur, ouais, ouais, Alors, quand, ouais, quand ouais. je peux, je propose des copains en remplacement mmh. parce qu'on est assez partageurs et, euh, mais euh, quand je peux pas, je peux pas. Normal. Mais la majorité des dates qu'on a pu faire, c'est quand même, je pense, par des contacts... C'est euh... comme ça. Ouais. Euh, direct, comme mmh. mal, le bouche-à-oreille, des gens mmh. ont apprécié, qu'on en parlait à d'autres. C'est ça. Parfait. Les gens qui voudraient aller un petit peu plus loin pour suivre votre actualité, ou vous connaître, ou vous écouter, il y a peut-être un lien sur la toile, ou quelque chose comme ça bah, Il tape un nomade statique, euh, il va y avoir mmh. notre site qui n'est pas encore mis à jour, mais ça, je pense que la personne qui doit s'en occuper, qui est à côté de moi, mmh. devrait le faire sans tarder. Ça voilà. fait juste quelques mais mois Il y aura les demande. infos, il y aura <rire> juste euh, marqué site en construction. Sinon, sinon sur graphique. la page fan, surface, sur phase ouais. 2 de euh, chaîne, Plus réactif, effectivement. on peut euh, surveiller, euh, je, je, je mets à jour régulièrement. Hmm. Okay. Sur la page fan, n'allez hein, pas sur ma page perso Parce que ah c'est oui. que des bêtises Pas de soucis, pas de soucis Eh bien impeccable, ça donnera euh, l'opportunité aux gens De rentrer un petit peu plus dans votre univers Et puis pour finir de rentrer dans votre univers On va s'écouter un deuxième morceau euh, Ce morceau donc c'est le nain de Jardin Un tout un petit peu plus léger que le premier je crois C'est un peu plus léger Après si on, on, on peut le prendre de diverses façons Si on l'écoute bien Double lecture donc du morceau <rire> Merci beaucoup à vous d'avoir été là sur ce plateau Je vous souhaite bonne continuation et bonne réussite pour la suite Et puis eh ben, on se quitte en musique, merci encore à vous Merci, merci beaucoup, bonne soirée J'avoue que j'en suis mon voisin Qui m'énerve depuis son terre-plein Avec son petit arrosoir Il se la pète, il faut le voir Il arrose les poissons-chats Dans la fontaine, près de moi Oh, moi aussi, aussi je veux J'ai foncé sur lui et j'ai dit, oh moi aussi, aussi, je veux un arbre -soir pour faire un doux bruit du riz noir. Moi aussi, aussi, je veux un arbre -soir pour faire un doux bruit du riz noir. La bataille fut mémorable, Blanche-Neige en parle bien souvent en déclarant de se battre ainsi, les enfants. Faut dire qu'on y a mis du cœur et même laissé quelques dents. Le jardin, c'était une horreur, tellement c'est roulé dedans. De véritables petits catcheurs, un spectacle bien affligeant. Mais je recommencerai tout à l'heure, cette fois c'est la peur. Jalousie cette salbette, nous pousse à nous battre comme des chiens, elle provoque bien des conflits et même de tristes dérapages. I <laughs>